Voilà, le seul message que je voudrais vous adresser, c'est de, de vous mobiliser. Euh, c'est votre avenir qui est en jeu, euh, mais les décisions doivent être prises maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions qui permettent de s'assurer d'un avenir commun sur cette planète, qui est quand même la plus belle des planètes qu'on ait trouvée aujourd'hui. Et donc, euh, mobilisez-vous, vous, vous à interpeller vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, vos amis, vos copains... Faites passer le message, vous êtes sensibles, vous, mais multipliez ce message pour, pour créer cette dynamique vers une autre société qui nous assure un avenir à tous et surtout un avenir en meilleure santé à toutes et à tous. Donc euh, j'ai moins besoin de vous, on a besoin de vous politiquement, mais aussi euh, dans, auprès de la, de la société civile. Donc allez-y, engagez-vous, n'hésitez pas une seule, un seul instant.